Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que le son est bon. J'ai eu beaucoup de mal à faire quelques réglages. Entre le son ambiant que, que j'ai besoin de vous faire entendre et le son de ma voix, j'espère que cela ne sera pas saturé. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu particulière puisque je vais vous parler d'une activité annuelle, une activité euh, que les radio amateurs du monde entier font chaque année. Il s'agit de la coupe du REF. Alors qu'est-ce que c'est que la coupe du REF Avant de vous faire écouter et vous faire la démonstration, ce sont plein de radios amateurs du monde entier qui essayent de, de, se de se contacter, voilà, qui essayent de contacter le plus de plus de personnes possible avec un dispositif tel que celui-ci par exemple, et afin de, de, de, de rassembler un maximum de points. Avec ces points-là, eh bien, la personne qui aura, qui aura fait le plus de contacts. Voilà, il y a des critères bien qui sont propres. Eh bien, la personne euh, remportera la Coupe du REF, sera évidemment, euh, paraîtra dans le, dans, le, dans le magazine Coupe du REF Greffe Union. Voilà, et euh, je vous invite à aller y faire un tour. En tout cas, cette vidéo s'adresse à ceux qui sont curieux, qui aiment la radio, et puis ceux, évidemment, les radios amateurs, éventuellement, de savoir un petit peu euh, quel est mon degré de réception ici. Je suis avec une antenne verticale, une X, donc c'est une, une antenne verticale, c'est une antenne chef, qui est très limitée quand même, parce que c'est pas un long fil. Ça, je m'adresse à ceux, aux spécialistes. Et puis là, j'ai actuellement un FTDX 3000 avec un système IFI-SSB euh, et puis des compresseurs, euh, etc. On va on va tenter de faire un contact ou deux en live. Je vais vous montrer là, euh, je vais essayer d'appeler quelqu'un. Je suis sur la bande des 40 mètres, donc ça veut dire 7 mégas. Je vais essayer de tenter de faire 2-3 contacts. Depuis ce matin, j'ai fait beaucoup de contacts. Hein, les voici, hein, je les ai tous notés. J'en ai fait quelques-uns quand même. Alors on va tenter de faire quelques contacts. Et puis après euh, après la vidéo, je vous mettrai tous les liens du réunion, etc. C'est parti J'espère que vous entendrez bien la radio au fond. J'utilise un patch avec des mémoires vocales enregistrées. C'est très pratique, j'envoie carrément un appel via une boîte vocale numérique, parce qu'à chaque fois parler, parler, envoyer des appels, ça peut être fatigant. je réitère mon appel on va voir ah. L'intérêt, c'est que je sois entendu. Vous voyez Il me donne son numéro de département. Alors, il y en a d'autres qui parlent sur d'autres fréquences. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Florida 4, Golf, Victor Hotel, c'est correct Florida 4, Golf, Victor Hotel, Roger Ok, c'est passé, la Florida 4, Golf, Victor Hotel, vous êtes 59.3 59.33, c'est bien ça Ah, c'est correct, c'est correct. Merci pour le contact, c'est 73, à bientôt. Ah c'est dur, il y a du monde. <rire> Vous voyez comment c'est compliqué Florida 4 Golf, Victor Hotel. Oui bonjour, Florida 4 Golf, Je crois que c'était à moi qui parlais. Je vais en noter son call. Ah, ok, parfait. Je connais bien, c'est pas l'adolescence. Bonne 73, bonne journée. Enfin, l'année en tout cas. Et merci beaucoup également. Écoute, Florida 5, 8 kilos, tel papa. Kilo, tel papa. Un tel contest, un tel contest. Le Florida 5, 8 kilos, tel papa. Est-ce pas une carte Vous êtes 59 dans le 32 Il y a quelqu'un qui a répondu euh, par-dessus moi. Ok, également, bonne journée. Bonne 73, je crois, j'ai entendu le casseur, on va l'aider. plusieurs fois s'il vous plaît. Allez y le 14, répétez plus d'enfants après train casser, c'est bon. Vous entendez bien, j'espère, la radio derrière J'espère que oui. J'ai mis le threshold au minimum. Un peu 6, bravo, Cyril Azoulou, bonjour. Vous êtes 59 dans le 32. Ok, pour le 14, bien associé, merci beaucoup. Vol 73, et chez Florida 5, qu'est-ce qu'il y a papa 3-4-4-4, alors là, il ne faut pas insister parce que lui, en fait, il a énormément de monde et les mecs, ils ont des amplis de 500 watts, 400 watts, 1 kilowatt. Alors lui, je l'ai déjà fait. Florida 6, hôtel. Une bonne coupe, c'est la coupe du ref normal. Maintenant, je vais monter en fréquence. Je vais aller sur 14 mégas sur 20 mètres et j'aurai peut-être de plus de facilité de me faire entendre avec mon antenne. C'est parti. Charlie Roméo 6, Kilo, que Charlie Roméo déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je vais en faire un autre. <t 'es> Tu m'en mettras deux, s'il te plaît. <rire> On va descendre un peu. Voilà, c'est bon. Encore, encore, encore, 244, 244, 244. 244, ok, U5910. U5910, QSL, back to you. 73, Spassiba. Un russe. Alors écho uniforme, normalement, euh, les Russes, c'est Roméo. Hein. Mais là, je sais pas. Écho uniforme, je ne sais pas. <mérite> <mérite> Donc là, je viens de parler à quelqu'un, mais je ne sais pas d'où il est. Donc là, je vais contrôler en fait sur QRZ.com. Je vais le faire là en live. Donc euh, son indicatif, c'est écho uniforme de Mike Mike. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, écho E uniforme U 2, le chiffre Mike Mike, c'est deux fois M. Je vais voir qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, donc euh, apparemment, ils me disent pas si bas, donc c'est une langue russe. Mais je suis quand même... Euh, je ne connais pas d'indicatif russe qui commence par écho Après, c'est peut-être spécial à la Coupe du Rep, alors je ne sais pas. écho uniforme, le chiffre 2. Et je vais vous dire d'où il est ce type-là. Mike, Mike. Je cherche Vladimir Kovalev. Belarus. Voilà, donc il est de Bélarue. Nezvich, Nezviz. ok ça marche, il est à 6396 km. j'ai parlé à quelqu'un qui est à 6396 km. c'est pour vous donner un exemple de, de ce que ça peut être ces fameux contacts radio en, en, en haute fréquence à chef. Donc je répète pour ceux qui ne, qui ne savent pas ce que c'est que ce matériel, ça, c'est ce qu'on appelle un transceiver HF, haute fréquence. OK C'est le FTDX3000. FTDX3000. Avec son dispositif de, de patchs vocaux, donc des patchs où je peux enregistrer ma voix, ou enregistrer aussi même le, ce que j'entends. Mais je ne peux pas le retransmettre, ce que j'entends, par contre. Par contre, ce que je peux transmettre, c'est ce que j'enregistre avec ma voix. Voilà. Euh, une antenne donc c'est la H&M 360 antenne euh, verticale, HF, qui est sur le toit. Et puis, euh, donc là, bon, pour le coup, le micro d'origine. Normalement, j'ai la IFI-SSB, mais apparemment, elle ne fonctionne pas. Elle, a, elle est en panne. Voilà, donc euh, c'était cette petite vidéo sur cette fameuse coupe du REF, qui se fait une fois par an, et qui euh, implique le monde entier. Voilà, donc j'ai fait combien de contacts, du coup, depuis ce matin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une vingtaine, ouais, j'en ai fait une vingtaine, une vingtaine en l'espace d'une heure, voilà, donc là-dessus, il bah, y a quoi, il y a, y a du Charlie Tango, euh, donc le Charlie Tango, je pense que c'est le Portugal, mais je vais quand même contrôler, voilà, c'est le Portugal, j'avais raison, voilà, donc euh, la Sicile, eux, je les entends souvent, Ukraine, j'ai fait l'Ukraine, toujours le Portugal, la France, beaucoup la France aussi, la Yougoslavie, l'Ukraine, je l'ai fait deux, trois fois l'Ukraine, et puis là essentiellement que les Français, et puis là, pour le coup, éco-uniforme, euh, tout, donc c'est la, la Russie, voilà, et eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, certains radio-amateurs m'ont dit, c'est quand que tu fais des vidéos sur la radio, et eh bien voilà, là je viens d'en faire une, donc la fameuse coupe du ref, Coupe du rêve. Vous trouverez les éléments sur Internet. Qu'est-ce que la coupe du rêve Qu'est-ce qui se passe Là, je vous en ai fait la démonstration. Et puis, je vous invite à lâcher un pouce bleu. C'est sympa hein, quand vous faites ça. Voilà, ça le soutient. Eh bien, euh, je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. À bientôt. Merci de l'avoir suivi.